Salut tout le monde. Allez, dis bonjour. Ben ouais, salut hein. Bon, je suis parti à Carrefour occasion et je suis revenu avec beaucoup de jeux. PlayStation 1. Et c'est du lourd. Je vous et... montre ça tout de suite. Tu veux dire un truc Ouais, euh, ben bah, t'as oublié de Xbox 360 et un oui. Ouais, bon, je voulais parler chez PSUNU parce que c'est plus important. Bon, je vous montre tout ça tout de suite. à tout de suite. Bon, on va passer à ce petit.. Euh... Ce petit compte rendu de ce que j'ai acheté à Carrefour Occasion, franchement, des prix de malade, bon, des prix de malade à force quand je t'en prends beaucoup. Ça fait quand même un billet, ça m'a fait quand même 154 euros à la fin. Euh, le vendeur a été cool car il a accepté de négocier un peu, il m'a baissé les jeux. Je crois qu'ensemble, l'ensemble, le total de réduction qu'il m'a fait, c'est revenu à 41 euros de moins. Donc, ça euh, aurait dû me revenir à quasiment 200 euros et finalement, ça m'est revenu à 154 euros. Donc, euh, ce n'est pas, pas trop mal. C'est cool de sa part, ce euh, Carrefour euh, occasion. Bon, vas-y, on présente les jeux. Il y en a beaucoup, les gars. Hein ah ouais, là. Ah, vas-y, présente. Là, ouais. Monster Hunter 3. Monster Hunter 3 Trilogy. Euh, alors, celui-là, il était à 5,99. j'ai chopé à 4 euros. Il est complet. Alors, il y a beaucoup de jeux qui sont en très bon état, mais d'autres qui sont un peu rayés. Celui-là, je crois qu'il était, euh, qu était quand même en bon état dans l'ensemble ce Monster 3 Trilogy. Donc voilà, je suis quand même content. Mon 3 Trilogy, chopé à 4 euros et de 6 euros. Content. Ensuite. Los Planet 2. Lost Planet 2. Il ah, faut montrer un torcot euh, comme ça, ah il ouais. c'est quoi. Il était à 4 euros, il me l'a fait à 3 euros. Donc content. Complet et tout, nickel. Ah ouais, là, tu auras du grand travail là. Ah par contre, oui, je n'avais pas vu ça. Mais Matisse, elle est un peu endommagée ici. On va essayer de remettre délicatement sans trop abîmer. Ce qui me paraît un peu chaud. Ah mais c'est faisable. J'y arrive quasiment. Ouais c'est bon, j'ai réussi à remettre correctement sans trop trop abîmer. Donc voilà, l'OST 10 2. L'OST 2, excusez-moi, pardon. 4 euros, j'ai chopé à 3 euros. Donc cool. Je suis content de l'avoir, je crois que j'avais pas. Ensuite, celui-là, j'avais pas. La dernière fois, j'avais vu dans un cache, mais je ne l'ai pas pris car il était trop rayé. C'est quoi Red Racer 6, 6 j'ai chopé à 3 euros et 4 euros. Complet, nickel. Je suis quand même content. Celui-là, il y a même dedans une pub de l'ancien Red à l'époque pour mobile, son mobile, mais ancien qui avait son PlayStation 1. Donc je suis quand même content. Il est il est complet. Ouais, et celui-là, je crois qu'il cote un peu quand même. J'ai regardé, je crois que celui n'est pas donné. Il cote un peu. Donc j'ai chopé 3 euros et 4 euros. Tu auras Donc, du je... grand travail là. Hein bah oui. Un très, très grand. Là, on passe au jeu quoi, Yann PS1. PS1. Hey, les gars, vous allez voir, les jeux PS1, c'est des prix de folie que j'ai touché pour du cash, hein, je parle, pour du cash. Hein. C'est franchement, pour moi, ça équivaut euh, les, bris, les prix vite grenier. Hein. Franchement, ça équivaut les prix vite grenier. Il euh, y a même des autocollants, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs pour certains. Vas-y, on présente. D'abord, celui-là. Non, c'est ici à la fin. Non, c'est ici à la ah, d'accord. Donc, euh, le jeu Excalibur. j'allais lire, hein. Ouais, voilà, c'est pas grave, je l'ai dit. Escalibur, euh, 5 euros, chopé à 4 euros. Donc il m'a fait une réduction à 1 euro de moins. Donc ça a été cool de sa part, celui aussi. Il est complet. Ah ouais. Notice. Ah, ça c'était bonne vieille notice à l'époque. C'est bien épaisse. Le jeu. Alors certains jeux euh, sont un peu rayés, d'autres pas du tout. Donc euh, dans l'ensemble, j'ai essayé de prendre des jeux qui n'étaient pas trop trop rayés. Alors je suis obligé. De... J'en ai quelques... quand même quelques. Je vais y arriver, mais ça va le faire. J'en ai quand même quelques-unes qui sont. J'ai quand même quelques jeux qui sont rayés. Mais d'ensemble, euh, franchement, ça va. Vous vous souvenez, Gats à l'époque, je recyclais Micromania. Il coûtait 149 francs à l'époque. 149 francs. Ils sont même pas fichés à retirer chez Carrefour euh, occasion, les, les, les autocollants. Donc ouais, ensuite. Un jeu qui est très très sale déjà. Ouais, mais ça je vais nettoyer après. J'ai pas eu le temps de nettoyer encore. Wow. Chronicle. Chronicle photo sword chronicle of the sword sur PS1 content un jeu à plusieurs cd il était à 4 euros ben, il me l'a fait 4 euros ça il m'a pas fait de remise on Le voit très très bien même très loin donc celui-là il est complet je suis quand même content deux CD. de cd et deux cd donc c'est quand même cool je suis content 4 euros ensuite Faut au que cœur tu montes en même temps. La cité, de, de la cité. Ouais, donc Aztec, malédiction au cœur de la cité d'or. On, on aurait que du... Donc, j'ai chopé à 2 euros. Il me l'a fait à 1,30 euros. Donc, voilà, il m'a fait une petite remise, pas de ouf, mais c'est quand même bien. Donc, il est complet. 1,30 euros Aztec euh, Aztec, malédiction au cœur de la cité d'or. Ça a écrit Aztec ici, on hein, s'est trompé. Vas-y, il faut que tu montes à chaque fois le jeu quand ouais. tu lui présentes. Les boucliers oh, euh, les, bou les boucliers de Qu que ça ouais, je vais faire les boucliers de ça Colt. Donc, oui, wow, compliqué celui là comme jeu. Okay, donc, hein, donc celui-là, il de... était à 149 euros à l'époque. Moi, j'ai chopé, bah, il même pas fait de remise sur celui-là, j'ai chopé 5 euros. Donc, ouais, je suis quand même content. Ah ouais, petite euh, pub de la souris de l'époque, PlayStation. Le jeu... Euh, enfin, la notice avec le, derrière euh, la pub sur la carte mémoire et enfin, le jeu. Donc, celui-ci, chopé, 5 balles, 5 balles. Ensuite, il faut le montrer à chaque fois le jeu. Asso, chopé à 2 euros. Il ne m'a pas forcément réduit le prix, celui il reste à 2 euros. Par contre, je n'ai pas vu au début qu'il n'y avait pas de cover en face. Bon, c'est pas grave, il y a la notice, il y a le jeu. Donc ça, les jeux, faut que j'ai les tous. Je vais tous les nettoyer avant de les mettre dans des polybags. Donc 2 euros. 2 euros le asso. Ensuite. Versa Versailles. Versailles. Ouais, il faut aller vite, il donne. Versa Versailles. Euh, il est là. Donc, chopé à 2 euros et 5 euros. Ouais, il faut que tu présentes les jeux en même temps. Il n'est pas habitué encore, c'est pour ça, il faut que tu présentes, en même temps que tu parles, tu présentes, en même temps que tu lis le titre. Ouais, ben, toi, tu vas lire les titres et moi, je vais dire Non, mais il faut, il faut présenter. Le... Oui, Winnie, lour... Winnie l'ourson, à la chasse au miel du tigreau. Oh, ouais, donc, ouais, phenomenal. Winnie l'ourson, la chasse au miel du tigrou. Donc, celui-ci, il était à 2 euros, 90 j'ai chopé à euro, m'a fait une remise. En Platinum à 90, chopé à 1€. Euro. Il me l'a fait 1€ sur. Le cinquième élément. Le cinquième élément complet. Il était à 15 euros à l'époque. La petite pub et tout. Et moi, je l'ai chopé. Alors, il, il était à 4 À 5 euros, il me l'a fait 3 euros. Donc voilà. Mais bon, il m'a fait des bons prix parce que je, il m'a dit que c'est la première fois qu'il voyait un mec sortir autant de jeux. Il m'a dit que généralement les gens s'en foutent un peu des jeux PS1. Hein. Ils prennent tous des jeux euh, PS4, euh, Xbox One ou, euh, ou Switch. Euh, euh, euh, oh, je non, c'est tout même euh, 360, ils en prennent un peu, mais pas tant ouais, que ben ça, vas-y. Mais voilà. Ensuite. Tintin, objectif, aventure. Alors ça, quand j'étais petit, j'aimais bien. Tantin Ouais. Ah oui, mais la télé, je ne t'ai jamais fait jouer ça sur la PlayStation. Donc ouais, Tantin, en très bon état, objectif, aventure. Il était à 5 euros. Il me l'a fait à 3 euros. Oh non, là ça l'est. Ah oh non. T Tanguska. Tanguska. Tungus... Voilà, il est compliqué à dire. Même toi, t'arrives pas. Ouais, même moi, j'arrive pas. Il était à 3 euros. Et bien, il me l'a fait à 3 euros. Ça n'a pas changé ça. Il est complet. Une notice c'est tout. quand même content. 3 balles. Un jeu recyclé. Popul. Populus the beginning. beginning. Donc celui-ci, il était à 3 euros. Bah, il était toujours à 3 euros. Il a fait 3 euros. Il n'a pas changé les prix pour celui-ci. Donc voilà. Je préfère les titres des jeux en français. Ça sera plus facile. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Hein. Tiens, déjà, j'ai trouvé. On présente à chaque fois. Disney, Atlanta. L'Empire est perdu. Ah Disney bon. Atlantide, l'Empire perdu. Et était à 2€, euros, mais il a fait 1,30€. Je crois Donc, que c'est à partir de tout public. Ouais. Et il y, manette, il y a une pub de la manette. Ah, J'ai vu une mouche passer. Je ne sais pas si vous avez vu ah, passer une grosse je mouche passer. Hein. Donc ici, il était à 2 euros, mais il a fait 1,30€. Ah là, c'est bon. Disney jeu d'action. Disney présente Hercule. Donc, Disney, jeu d'action, présente Hercule. Euh, donc, celui-ci était à 2 euros. Ben, il me l'a fait à 1,30 euros. Donc, voilà, ouais, il est complet. notice et tout. Donc, vous avez vu, il m'a fait pas mal de promos. Il m'a fait pas mal de jeux à bon prix. C'est pas mal. Chasse à Tower Express. Chasse à The Express. Chasse à Express. Alors, celui-ci, il était à... Ah, il est sur deux CD, vous savez, j'aime pas fait de son. Il est sur deux CD, deux CD Platinum avec une pub de la carte mémoire. Euh, celui-ci, il était à 2 à euros, mais il a fait 1,30€. Il était caché le CD Ouais, c'est un CD par derrière. La route. Encore ces deux-là. Ah euh, non, c'est. Si, si, c'est là. Alors, celui-ci. Chine. Chine. Alors, celui-ci. C'est un jeu d'horreur, mais non, c'est à partir de 3 ans à 18, euh, 18 ans. Celui-ci est complet, mais j'ai pas vu, il avait ça. Il manque le jeu sur, le, sur la tranche, le titre sur la tranche, donc c'est pas. Tant pis, c'est pas grave. J'ai chopé à. Il était à 3 euros, j'ai chopé à 2 euros. Je euh, croyais que c'est un jeu d'horreur, Sim, parce que. Parce qu'on voit le couteau déjà, mais non, c'est à partir de 3 ans. Non, je sais, sais pas, c'est un jeu de quoi oui. D'énigmes, je crois. Non, c'est des énigmes. Trois ans. Ouais, des trois. Ah oui, à partir de trois ans, ouais c'est vrai. C'est bizarre. Non, ça je déligne, c'est pour ça. Ensuite, vas c'est quoi Yann, ça euh, Atlantis le secret d'un monde oublié. Atlantis, secret d'un monde oublié. Il est sur deux CD, ça je crois. Moi ouais. Non, trois CD. Oh wow. Trois CD. Donc il y a. J'ai même pas vérifié c'est les trois CD. <rire> je vais revenir en même temps que vous. Donc un autre six, un CD. Deux CD, tu vois bien. Allez, 2, 3. Ah non, 4. Non, c'est 3 CD. Donc, 3 CD, c'est bon. Il était à 2 euros, il me l'a fait à 2 euros. Il n'a pas, pas bougé le prix. Donc, Atlantis, 2 euros. Ensuite. The Ultimate Tu fais comme ça. Extreme Ghostbuster. The Ultimate Inv Invasion. Celui-ci, content, il est en bon état. Il était à 5 euros, il me l'a fait à 4 euros. Vous avez vu, il m'a fait pas mal de remises. Alors, maintenant, on va passer aux jeux les plus, les meilleures affaires que j'ai fait, je pense, à mon goût. Sauf celui-là, le premier que je vais vous montrer. Bon, c'est le prix. Pour moi, c'est le prix normal. Alors, le premier que. Tekken 3. Attends, attends. Tekken 3. Celui-ci était à 13 euros, il me l'a fait à 11 euros. Donc, voilà. Alors, il avait le Tekken 3. Il y a une grosse notice de ouf sur la version Platinum. Il avait le Tekken 3 en Black Label. Mais je ne l'ai pas appris parce qu'il était trop rayé, il était vachement rayé. Et en plus, je trouve que la version platinum, je ne sais pas, je suis pas fan d'habitude de platinum, mais cette version platinum-là, elle a une très grosse notice par rapport à l'autre. L'autre, il avait la notice, c'était une notice que français, mais sur la version platinum, il y a toutes les langues. Elle est vraiment très, très grosse la notice et je trouvais ça pas très mal. Pas mal du tout. Donc j'ai chopé à 11 euros au lieu de 13 euros. Donc 2 euros de remise. Je quand même ouais, content. Sûr, hein. Rayman 2, alors... Euh... Alors, euh, on a Rayman, et mais sur, sur Wii U. Wii U et PS Vita. Euh, oui, je crois que c'est Wii U, on l'a sur... euh, Oui, on l'a sur Wii U, Rayman. Ah, OK, j'ai pas fait de son. On l'a sur Wii U, PS Vita et tout. Sur Wii, enfin, vous connaissez, Rayman, c'est un... un classique. Donc Rayman 2, complet. Alors, il était à 5 euros, J'ai chopé à 3 euros. Vous avez vu les gars, avec la occasion, Franchement, j'en ai fait deux. Le premier que j'ai fait, j'étais dégoûté, je suis parti. Franchement, j'ai vu des prix. Je jamais vanté leur jeu. Je suis parti au deuxième, peut-être deux jours après. Je suis parti à un deuxième qui n'était pas très loin. Et les prix, ça n'avait rien à voir pour APS1. Par contre, les autres jeux, c'était cher. Franchement, ça vaut même pas le coup. Ça vaut plus le coup d'acheter me Micromanade deux fois que d'aller faire l'occasion pour les jeux NexGen et RSA en gros. Après, vas-y, présente celui-là. Tao Grand Stream Saga. The Grand Stream Saga. Je croyais que c'était Sega Saga, donc il est complet. Il est un peu sale, mais il est complet, il est propre, il n'est pas trop rayé, je crois, celui-là. Je vais je... regarder, il me de me noir. Il n'était pas non, trop rayé. Non, il n'est pas. pas rayé du tout, même. Il n'est pas rayé du tout. Il est clean de chez clean. Celui-ci, je l'ai chopé. Notice, c'est belle notice. t'as pas connu un PlayStation non Ah euh, ouais, hein. Je, je, te, je te ferai jouer à l'occasion. Je l'ai encore. Euh... Sauf qu'à chaque fois que je fais jouer un PlayStation et tout. Je passe par un un Raspberry, parce que c'est moins relou que de sortir toutes mes consoles alors que là, avec une seule console, enfin un émulateur, on a tout en une fois, donc euh, je me fais pas chier des fois. Donc celui-ci, j'ai chopé à 7 euros et 10 euros. Euh, sur, sur PlayStation 1, je vais essayer Rayman 2. Bon, je mettrai Rayman 2 à l'occasion, donc voilà. Euh, 10 euros, euh, 7 euros et 10 euros. Super content. Ensuite. Vas-y, je te laisse présenter. Mais je ne suis pas fan de Mar Rayman 2. Sa saga. Oh, mais. Ah, ça... d'accord. Saga frontière 2. Saga frontière 2. Content, il est complet. Ah non, il n'est pas complet, il manque la notice. J'ai quand même pris. Il manque la notice. Ah. Peut-être elle est perdue, hein. Ils l'ont pas, de toute façon, c'était sûr. Il est très, très propre. Donc, si quelqu'un a la notice, il veut bien me l'échanger contre quelque chose qui me tient au courant, me la vend à, à bon prix. Donc voilà. Euh, donc celui-ci, il a deux, il était à deux euros, mais il a fait à changer la boîte, car la boîte est fissurée derrière. Mais franchement, un sac à frontière à 1,30€, c'est vraiment pas cher. Pandemonium. 2, Celui-ci, c'est un jeu de coup de cœur de mon enfance c'est ce que papy m'avait offert papy euh, le mien pas le passionnement. donc c'est mon grand-père m'avait offert à l'époque enfin mon père plutôt son grand-père lui mon père m'avait offert à l'époque C'était un de mes, euh, un, de mes euh, un de mes premiers jeux avec ma playstation une il me semble qu'il faisait partie les premiers avec Croc. donc voilà pandemonium 2 ou le pandemonium ah, je sais plus j'ai eu les deux en tout cas pandemonium 2 chopé à 10 balles et m'a pas fait de remise donc j'ai eu à 10 balles Attends mais. Tu vas échanger un jeu contre une notice Non, une, une notice, un jeu contre... Non, une notice contre quelque chose, ou peut-être un jeu que j'ai pas besoin. Je ne sais pas, faut voir. Bon, en tout cas, voilà. Après, c'est quoi, celui-là Halloween in the dark. Donc, Halloween in the dark. The new Netman Neymar. Ouais, donc, je à dire. Celui-ci était à 10 euros. J'ai chopé 8 euros. Donc, euh, content. Il y a les deux CD, notice. Franchement, les jeux, ils sont en moyenne très, très propre. Hein. Franchement, il y a quelques-uns qui sont rayés. Mais c'est des petites rayures. c'est pas des rayures de ouf de mémoire. Ensuite, non, peut-être pas sur. On va le présenter après. Euh... Ouais, sûr. Vas-y. Oui. Oddworld, l'Odyssée d'Ab. Oddworld, l'Odyssée d'Ab. Chopé à 5 euros. C'est presque comme Mario Odyssey, là. Donc ouais. C'est presque comme Mario Odyssey, hein. Ouais, c'est presque comme Mario Odyssey. Donc, je paye 5 euros. Il m'a pas fait de remise spécialement dessus. Euh, donc, ouais. Le Halloween of the Dark, je me souviens plus si j'ai dit le prix, mais il était à, 8... il était à 10 euros. Il m'a fait 8 euros, le Halloween of the Dark. Je ne me souviens plus si j'ai dit le prix. Euh, non, peut-être pas celui-là. On va faire... Euh... On va faire... Attends, attends. Ouais, bah si, celui-là. Lits of Fire 3, on dirait le paradis. Fire 3, euh, de base, il, à, il est complet. Même avec la petite pub Game One. C'est une bonne chaîne de jeux vidéo à l'époque. Hein, c'est vrai que je ne regarde plus trop. Il y a la pub Megaman derrière. Alors Fire 3, il était à 10 euros. Il me l'a fait à 5 euros. Les mecs, on dirait. Donc, par contre, un... l... ah, c'est des boîtes à boîtes. pas cassé, je oh. pense qu'il était cassé, mais il était boîté. À... Les mecs, on dirait a un par... le paradis. Le paradis. Ah, parce qu'il y a une espèce d'ange, je sais pas quoi. Donc, Breath of Fire 3, il était à 10 euros, il me l'a fait à 5 euros. Je suis quand même content. À chaque fois, quand tu... à la fin, quand tu rentres chez moi, j'ai comparé le ticket de caisse, j'ai regardé tous les prix, à combien ils étaient, j'étais derrière au stylo à combien j'ai touché par rapport à ce qui était écrit au... sur le ticket de caisse. En fait, -ce... En fait -ce, ce jeu, il a... l'avait il déjà, il vous avait montré, mais celle-là, elle est en promo. Voilà, voilà j'avais payé 23 euros de base, enfin non, j'ai en trois fois, <rire> là c'est le troisième exemplaire. Oh. J'ai mon exemplaire d'origine, que j'avais à l'époque où, où il était sorti. J'ai l'exemplaire que j'ai chopé il pas très longtemps, parce qu'il était quasiment mint. Et j'ai l'exemplaire que j'ai chopé là, parce qu'il était vraiment pas cher. Donc voilà. Euh... Ensuite, euh... Allez, on va faire cela Vas-y, montre okay. présente-le. Dino Cris. Dino Crucis. Il était à 10 euros. Il me l'a fait à 7 euros. Il est normalement complet. Ouais, il est au complet, il y a une notice. Il y a même les petites pubs, les petites cartes d'époque. Donc, voilà, ouais. Il y a même cette pub-là aussi. Je crois qu'il y en a une autre. Il y a même la pub de Virgin, Virgin euh, Interactif d'époque aussi. Donc, ouais. Je suis quand même content. Il était à et un nickel aussi, il est très très propre. Franchement, c'est la folie, les jeux, les jeux passionnés que j'ai eu c'est la folie les prix. Donc, et à 10 euros, la face 7 euros. Eh hey, les mecs, j ai, j ai, oh, à l'école, j'ai regardé un film à partir de 13 ans. Ah ouais, oh, ben ouais hein Ah ben voilà Ah, c'est pas bien ça. Mais ça va, ben, comme il me fait pas peur. Et hein, hey, donc, avec tout ce que j'ai chopé, en tout cas. Là, pour l'instant, je suis pas prêt de faire des vide grenier car déjà, j'ai dépensé pas mal d'argent. Et des deux, je trouve que je suis quand même satisfait. J'ai tout fait sur un seul endroit, dans un magasin, avec une facture et tout. Franchement, des fois, tu te dis, tu vas avoir vide de grenier, tu vas te lever, tu vas perdre ton temps, tu vas être KO, tu vas tourner, tourner. Tu vas revenir avec pas grand chose ou avec des trucs qui valent le coup, mais sans plus, pas des trucs de ouf. Là, je suis quand même content. Là. Je vais... Par contre, je vais passer du temps à nettoyer, à retirer les étiquettes, à nettoyer et tout. Ça va me prendre un peu de temps, je pense. Mais bon, ah, c'est bon, pas grave. Vas-y, présente -le, le prochain. Aussi, c'était le titre, c'était mon... Vagrant Va Story. Vagrant Story. Un bon jeu Square Soft à l'époque. j'ai bien kiffé. Ce qui m'avait saoulé un petit peu à l'époque. Ah, d'ailleurs, il y a toutes les pubs derrière Squaresoft. Les pubs de ouais. Il y a le Saga Frontier 2, Final Fantasy 8, wow. Air Gaze, Chocobo Racing et Front Mission 3. Ah, je peux, je peux me l'essayer Final Fantasy. 8. Elle est bien Final Fantasy Vita. Ah ouais, même Final Fantasy VII. Hein. Il est sur PS Vita, je te remettrai. Enfin, j'ai sur en version, en version PSP, mais il sur la PS Vita. Donc celui-ci était à 10 euros. Il m'a pas fait de promo dessus. Il m'a laissé à 10 euros, donc euh, j'ai payé 10 euros. Donc voilà. Euh, Peut-être celui-là d'abord. Celui-là. Hum, okay. Vas-y. Hum, pa Parasite Evil 2 Parasite F2. Donc celui-ci était à... 20 euros, il était à 20 euros les gars, il me l'a fait 9 euros. Oh franchement, je suis quand même content. En plus, le Parasite f là, il est complet. Alors, je l'avais déjà, Parasite F2, mais je l'avais en la version Platinum. Et franchement, la version Platinum, je suis un, je suis un con, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais joué en version... Il en... ne faut pas le dire, hein, parce que la police ça va venir chez moi après, en version gravée, en version gravée. Et j'avais tellement kiffé que je l'ai racheté en version Platinum et je l'ai ouvert, le blister, alors que j'avais aucun intérêt à l'ouvrir, parce que j'avais déjà... J'avais déjà joué en version gravée et tout, donc je ne sais pas pourquoi à l'époque j'avais ouvert. Euh, mais c'est pas grave, là, est... la version Platinum, il est neuf, il avait juste été déblister mais pas joué. J'avais beaucoup joué à une version gravée et là, j'ai euh... je me suis surpris parce que j'avais joué à la version Black Label, la version classique. Donc, euh... il était à euros, mais il a fait à 9 euros. Franchement, il était super cool. Euh... En tout cas, le gars de Micromania, de... non pas du coin, le gars de Carrefour Occasion, si tu vois la vidéo. Je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle. Euh, euh, ah, je ne peux pas dire son nom parce que c'est juste son famille qui avait écrit. Moi, bon, en tout cas, si tu vois la vidéo, je te remercie. C'était cool de ta part, franchement. Je suis quand même super content. Mais tu peux liker et l'abonner, hein. Ah oui, liker, liker, liker. Et là, il me reste trois jeux. C'est trois bons jeux aussi. Alors. Ouais, euh, Vas-y. Les gens de off. Ah ouais. Les gens de off. Les... Les... Les... Like Les gens d'offre le Gaïa, complet, notice, tout, CD, même la petite pub de Star Ocean. Ah non, il n'y a pas de la notice, je pensais qu'il y a une notice, mais il n'y a pas de notice. Bon, si quelqu'un a un jour, a une notice de celui-ci, qui me tient au courant, s'il veut bien s'en débarrasser. Il euh, faudrait que je regarde si je ne l'ai pas, parce qu'il me semble que j'ai peut-être le jeu défoncé, mais une notice, Donc euh, je vais regarder si c'est le cas, Attends, ça fera un upgrade. C'est pour tout public hein Donc celui-ci, ah. j'ai chopé à 5 euros. 5 euros, un peu dégoûté que j'ai son notice, mais il est en très bon état. Je crois que le CD, il est pareillé ou très peu. Je vais quand même regarder. La petite pub de Star Ocean, vous avez connu Star Ocean, non Enfin, les petits... Star Ocean 2. Non, le de... CD, il est, il, est, il est extrêmement propre, il n'y a pas une rire. Les petits, les petits de moins de 5 ans, ils n'ont pas le droit de... de non. De 5... Tout mais, public. Ouais, mais les petits de Samouais, ils n'ont pas le droit de, de jouer, mais ils ont le droit de regarder. Desquels petits Comme par exemple les petits Samouais. C'est quoi Samouais Ben. Bah, ben tu te rappelles quand j'étais née Enfin. Non, je m'en vais mais si, je pas. Mais j'étais née. née le 14 juillet 2013. <rire> ouais, ben. Ouais, ben bah, j'avais. Ben. Bah, C'est comme si j'étais née le 14 juillet 2013 et que j'ai... Attends. Et que j'ai... Et que c'est août maintenant, le 14 août. Ben, j'aurai un mois. Ah et oui, et mais... Un... De regarder un. Hein. Ben bah non, mais un mois, il n'y a pas de bébé qui regarde les vidéos ou qui regarde les jeux vidéo à un mois. Oh. Bon. vas-y, continue. Oh. <rire> voilà, c'est du lourd aussi. C'est deux derniers qui me restent. Vas-y, c'est quoi, Gagne C'était toi ou un Adventure Alundra. The Adventure of Alondra. The Adventure of Alondra. Donc euh, Alondra 1, hein, tout court, on dit. On appelle ça Alondra 1 plus souvent, tout court. Ah ouais, les gars. Là, celui-là. Je vais avoir du mal à retirer l'esprit là, ici. 169 euros. Je vais avoir du mal. Je pense que je ne vais pas tenter le coup. Même avec les 107, je ne sais pas. Je vais voir. Donc voilà, ouais, notice. CD. Il est en très bon état. Franchement, je suis quand même content. Et J'ai chopé à il était à 10 euros. Ben, j'ai chopé à 10 euros. Il m'a pas fait de prix, mais il est... je trouve qu'il commence à côté. Sur Alondra, 1 10 euros. Et le dernier jeu, Alondra 2. Donc, Alondra 2, celui-ci, il est complet. Ouais, j'ai préféré quand même le 1 que le 2. Hein. Franchement, j'ai préféré plus le 1 que le 2. Euh... Il est en bon état. Il y a quelques tâches, mais c'est des tâches de saleté. C'est un peu de poussière de saleté, donc ça se nettoie facilement. Dé Déjà. Déjà, ce dessin, il est... le dessin du Alondra 1, ben, elle est bien fait que le 2. Donc, voilà, Alondra 2, 10 euros. Donc, j'ai chopé tout ça pour euh, 154 euros. Attends, on passe, attends, on passe le petit euh, pièce. Au total, ouais, 30. 154,30 euros. Ouais, donc. Euh... Oh, je vais t'aider un peu. Donc ouais, il y a eu après 41 euros de remise. J'avais contrôlé, enfin, il n'a pas noté les remises sur son ticket, mais j'ai comparé le prix sur le ticket de caisse et le prix de chaque derrière, derrière chaque jeu. Et au total, j'en ai déduit qu'il y avait 41 euros de remise, qui qu'il m'a fait. J'espérais que tu as payé avec la carte bleue. Hein. Bah oui, je n'ai pas payé... Ouais, si, j'aurais pas payé avec l'espèce, mais j'ai payé avec la carte bleue. Donc ouais, je suis sorti avec beaucoup de jeux. Franchement, je suis quand même content. J'ai fait une belle affaire. Ah ouais. Là, maintenant, ce qui va me rester à faire, et c'est quand même compliqué, les gars. C'est de nettoyer tous ces jeux-là. Alors là, je vais passer beaucoup de temps. Ah ouais, ça va passer 10 jours là. Là, j'en ai franchement pour euh, facilement minimum une heure, une heure et demie. à tout nettoyer avec l'essence F et tout, ouais, je sais pas, mais ça va mettre longtemps. En plus, elle, moi, j'aime bien retirer les boîtes tout nettoyer à l'eau et attendre que ça sèche et tout remettre, Donc, ça met longtemps un peu. En tout cas, voilà, j'ai chopé tout ça pour 154 euros. Euh, franchement, moi, je trouve que c'est quand même une belle affaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésitez pas à dire euh, si ça vaut le coup ou pas. S'il y a des jeux que j'ai payé plus cher que leur prix ou des jeux que j'ai payé beaucoup moins cher. ou Dans l'ensemble, est-ce que tout ça vaut le coup pour 154 euros Je vous mets une vidéo de tout ce que j'ai chopé à 154 euros. Je vous fais une petite euh, photo, euh, vidéo groupée de tout ce que j'ai chopé. En tout cas, voilà. Si la vidéo, elle t'a plu, il y a une... qu'est-ce qu'il faut dire N'hésite pas à liker, à t'abonner et à... et à clocher la cloche des. Notification. Ok, bon, c'est bon. On dit pas que c'est une notification, mais je n'arriverai jamais jamais lui faire euh, retirer ça. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Si la vidéo t'a plu, like. Et qu'est-ce qu'on dit Il fait beau aujourd'hui. Regardez, il fait beau aujourd'hui. Hein. Ouais, on est le printemps là. On est en printemps. On ouais, c'est est printemps. Presque, ouais. On est presque en été là. Non, il reste un peu de temps. Là. On, tourne, on tourne la vidéo euh, au début au début. On n'a même pas encore mis euh, mi mai. Bientôt mi mai. Donc ouais c'est Ouais mois c'est printemps à peu près de l'été plutôt l'été en tout cas voilà j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis bye ciao tout le monde